Qu'est-ce qui se passe Eh il va être du sucre. Alors qu'est-ce qui va lui arriver il va être un hyper. Il va être un hyper. D'accord. Tout le monde est d'accord avec Hugo Oui. Ouais. Et pourquoi, à votre avis, on a fait des petits diables rouges C'est de c'est Parce que c'est l'acide. Voilà, c'est acide et c'est pas bon pour le corps. Et c'est toxique. C'est toxique. Vous collez les petits diables dans le sang. Alors, qu'est-ce qu'il va avoir comme symptôme Bob maintenant On en a parlé tout à l'heure. Oh, il Un a... triché. triché. Hyperglycémie. Comment on va régler le problème de Bob Avec de l'insuline. Qui sait ouais. quelle a la piqûre d'insuline On va lui faire une piqûre. Dans le bras. Dans le ventre, parce que c'est là que ça va le plus vite, c'est vrai. Du coup, maintenant qu'il y a l'insuline, ça ouvre la clé. Pour faire rentrer le sucre dans les muscles alors ça tu peux aller mettre la clé près des muscles près des muscles près des muscles là on ouvre la porte des muscles pour faire rentrer pour faire rentrer quoi l'insuline non qu'est-ce que ça fait rentrer le sucre l'insuline elle permet d'ouvrir de, de, la clé pour faire rentrer quoi le sucre dans les muscles non on la en fait faut pas le mettre là parce que c'est une picouse la picouse la picouse bah oui, moi les piqûres, je les aime pas. Et je les laisse à la poubelle et je me cache dans les placards pour pas les faire. C'est vrai? Ouais, c'est vrai, je les ai à la poubelle. Pour de vrai. Pourquoi Parce que t'as pas envie d'en faire Non. Tiens, ça. Je suis douée, tomber, Mes parents. Ils ont réagi euh, d'une manière un peu étrange. Trange. Dès que je suis partie de l'hôpital, ils m'engueulaient très, très, très souvent. Je crois qu'ils avaient un peu peur de ne pas faire comme il faut. Donc, ils m'ont beaucoup engueulé. pour que je fasse la perfection. Et je comprenais aussi pourquoi. Donc, j'essayais de, de faire le maximum. Et un jour, j'aurais dit que. Qu'il n'y a pas à en s'enquêter. J'ai appris à faire mes insulines tout seul. Alors qu'avant, j'avais une grande, grande peur. De les faire tout seul, maintenant. Tranquille. Euh, bah, C'est tout. Quand est-ce que t'as appris ça euh, Je crois euh, hier ou avant-hier. Très, très heureux, parce que maintenant je savais dormir chez un copain. Bah ouais, C'est super, ça. Tu vas pouvoir être autonome et... C'était le but, un peu, de venir ici et d'apprendre des choses Non, je venais ici parce que... Euh, je voulais euh, savoir comment... Qu Qu'est-ce qu que ça faisait d'être entouré de gens qu'on se moque de toi quand t'es diabétique. On se moque de toi, parce qu'il y a des choses que tu peux pas faire exemple, il y, y a un anniversaire, tu peux pas manger de bonbons. Vraiment, que tu sois très vigilant. Il y a un sport et en hyper, tu peux pas le faire. Y a, par exemple, il y a une balle au prisonnier. J'adore euh, jeu de balles balle. Il y a une balle au prisonnier. avec compagnie. Il y avait. J'étais en hyper. Je pouvais pas bouger. Cette fois, c'est quelqu'un qui se moque de nous parce qu'on est diabétique, comme on est plus que. C'est nous qui nous... Bah, ils pourront rien dire, cette fois.